On a la route iconique de Fans Quoi Pour toi ça c'est 3 mètres Qu'est-ce que ça ah tu m'entends pas tu en je fait, t'entends hein. pas du tout, <rire> je crois que c'est 3m5 minimum, on hein. est dans la merde, on est dans la merde, salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia pour une vidéo exclusive, vous allez comprendre pourquoi, mais d'abord on dit bonjour à L7C Fox, qui... salut, <rire> il est de nouveau là, c'est d'un poil de fion, hein. donc les gars, comment vas-tu Arthur, Ça va Ouais ouais, ça va nickel, merci beaucoup, ça fait plaisir, bonjour, bonsoir, bonsoir, c'est vrai qu'on s'est pas dit bonjour. En fait. C'est vrai qu'on s'est pas dit bonjour. Alors aujourd'hui, on va transporter un, un DAF XF. Je suis Pardon, excuse-moi. On va rouler avec un DAF XF aujourd'hui. On va transporter du euh, sirop d'érable. C'est très très bon. C'est bon le sirop d'érable. Mais les amis. Je vais me servir dans la cargaison. <rire> ah non, tu vas pas recommencer. <rire> Il veut toujours se servir. <rire> Alors, les amis, c'est bien beau le ouais. sirop d'érable. Si je prends une ou deux bouteilles, ouais. personne ne verra. Bah, elle, demande tout le temps. Avant qu'on parte, demande-lui directement. Mais je sais pas, euh, je connais pas, moi, lui. Lui là ah. Il s'appelle comment Fox Ah ouais oh bah oui oui oh bah bah ouais Du coup les amis pourquoi Et au pire tu... pendant qu'on roule <rire> Toi tu vas dans la remorque Nous sommes sur la version 1.15 de Grand Utopia, version 1.15 qui n'existe pas encore au moment où vous voyez cette vidéo Donc un grand merci à MyGodness pour cette exclusivité, cette version sortira donc en fin de semaine a priori Tout ce front de mer si je puis dire, tout ça c'est nouveau et en plus regardez là il y a quelque chose qui nous attend, c'est ça qu'on disait dès le début 4 mètres de hauteur apparemment on va passer sous des ponts donc je connais pas du tout, Arthur il connaît encore moins donc ce qui est génial c'est qu'on va vraiment découvrir tous les deux ensemble et vous aussi en exclusivité en avant-première et surtout on verra si le camion passe au pas en dessous <rire> on verra si le camion, et en plus ce sera vite vu parce que c'est vraiment le premier point euh, de passage qui risque d'être assez cocasse donc euh, donc il y en a ouais. pas mal des 4 mètres en plus hein. et ben il y en a deux non, il y en a en dessous ah non, c'est pas ici, on passe pas ok ouais. Mais si tu veux, on peut y passer, y pas de Vas-y. Ah mais non, attends, regarde, c'est un sens unique à mon avis. Quand je mets le point, ah ouais, on passe... Ah oui, c'est un tunnel tout ça Ah, d'accord. Oh ça va, ok, bon, ça va être un tunnel, on va Et voir. Il y a un, un, un troisième en dessous. Ah ah c'est sur le côté. C'est sur le côté. C'est sur le côté. Euh, très bien. Bon ben voilà. Donc Courpierre, Saint-Sylvestre-Capelle et Denver c'est nouveau. On va déjà euh, découvrir cette nouvelle route là. Comme dit fin de semaine ou début de semaine prochaine, la euh, version devrait être accessible à absolument tout le monde. Donc on va, on va rentrer dans le camion. Hein. C'est mieux. Ouais. Nickel. à la limite tu pouvais couper remarque. Ça va le son Ça va. Nickel. Et ça c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup en commentaire. Tu vois, tu regardes pas à droite. Et c'est marrant. Parce que moi j'ai remarqué ça, ce que je te disais, oui. je suis assez, c'est quoi, agréablement surpris. Euh, c'est que justement, tu, tu prends les virages à droite serrés, ça c'est un fait, mais et tu regardes pas à droite. Et du coup, il y en a qui disent que c'est fort. Euh, ouais, là, je pense que tu as compris où il faut aller. C'est tout droit. Euh, c'est fort, bravo. Mais en même temps, c'est pas bien. Voilà. Ah, il fallait le dire quand même. Ah oui, alors cette intersection, euh, elle est très drôle. Ah ouais Bah Parce que si tu comprends la logique. Attends, mais il a pas de dépassage déjà donc c'est priorité à droite mais Sachant Ou que c'est je... un sens unique, c'est ouais. ça ce qui est drôle Tu Et vois tu... en fait du priorité C'est ça, ça va encore ouais Mais tu vois tu passes de la gauche à la droite, ça c'est marrant Ça te choque pas, non toi tu t'en les couilles hein. Mais attends, oui, mais je, sourd, je suis sourd d'une oreille frérot C'est un problème Ah ouais ouais C'est fort Non non, euh, je suis juste sourd d'une oreille Tu m'entends pas Si Ouah. si Ah d'accord, ok oh, oh là là Oh putain, alors c'est quoi ça Oh. Ouais, mais tu t'es étonné là quand même. Non, je regardais dans le rétro. Ok, ok. <rire> J'ai fait doucement. Ok, ok. Mais t'étais pas sûr. J'étais pas sûr que ça allait passer. Voilà. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai bien compris que vous préfériez maintenant les vidéos Euro Truck avec Arthur. C'est pourquoi il va, il va vraiment venir plus souvent. Mais c'est pas grave. Moi, ouais, je, je suis content. Je vais le kidnapper bientôt. Je vais le kidnapper exactement. Voilà. On va tourner 10 vidéos de suite. Et euh, non, non, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Là, il prend bien large. Waouh. Elle est belle, la montagne C'est vrai. <rire> on y va Eh ben, tout droit oh, Bravo est bon Et Tu tournes la tête en pensant que tu... Ouais, es... mais ça marche pas Alors là, on a la route iconique des fans... Quoi Il était pas là, lui, avant ouais, Oh non, ouais, malheur oh, oh. Oh, no. Il vient pas me dire que tout va bien, hein. Hop là ouais, si. Ah ouais, t'es. Oh, putain, y'a un plot là. <rire> mais quelle idée de laisser traîner un plot en plein milieu de la route Parce qu'il y avait un, un trou, je crois. Voilà. Mec, si tu te retournes, je me pète une barbe. Normalement, ça se retourne pas ici. Ça, normalement. À 50, 60. C'est pas fait pour. Mais tu ça. déconnes, t'as vu la vitesse où t'allais C'est pas parce que c'est écrit 50, t'es pas, pas avec ta. Hein <rire> Ah, mais là, avec ma voiture, ça je le prends en 80. Bah oui, justement. Espèce de fou, alors qu'est-ce que c'est que cette intersection C'est un rond-point oh Hop là, rien. et hop là, il a confondu avec un stop <rire> Super, ça commence, ça y est <rire> Alors vraiment, je le rappelle les amis, parce que c'est un vrai plaisir, c'est un honneur Moi, je ne connais pas, je découvre Arthur, il connaît pas, il découvre Et vous non plus, vous n'avez jamais vu normalement cet endroit Sauf si vous avez déjà vu une vidéo chez LCC Fox bien sûr S'il a pris la même route C'est vraiment de l'exclu Et vraiment euh, un grand merci à MyGodness Oh regarde, c'est en miniature Oh ah ouais oh en fait. oh excuse-moi ah mais en fait c'est parce que c'est en construction ici d'où le fait que sur le rond-point il y avait euh, la ville ah, en miniature d'accord ah c'est chouette c'est ça ce qui est bien avec Grand Utopia c'est que comme c'est en construction et, et ça va être mis à jour au fur et à mesure quoi c'est vraiment sympa t'as même pas regardé à droite là c'est ben, si. ah pardon en fait j'avais pas fait attention donc c'était une question tu vois c'était pas une accusation <rire> C'est beau bordel Et tu sais on se croirait, euh... croirait sur l'eau déjà, dans un premier temps. On est vraiment au même niveau. C'est à dire que si là il y a à peine un peu de la pluie c'est la merde. Vous allez oh trouver un nouveau point d'intérêt. Ah attends ralentis Non freine pas mais tu juste ralentis, ralentis au cas où. Ah merde il est au dessus c'est pas grave, t'inquiète. En fait il y, y a une cinématique euh... Si on va pouvoir la prendre T'inquiète, excuse moi ouais, je voulais pas te déconcentrer. Tu en train de regarder ce que tu faisais et du ouais, coup euh, je regardais plus la route. <rire> non hé et... Oh hé oh, hey Là, c'est joli. Oh, c'est joli. Bon, la Camille, elle rigolerait, mais c'est joli. <rire> joli de ouf. Non, c'est vraiment chouette. <rire> J'ai senti le volant partir, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe <rire> 3, 2. <rire> Donc là, on découvre Saint-Sylvestre-Capelle. Et bien sûr, si tu veux le rétroviseur artificiel, tu n'hésites pas. Il n'y a pas de honte. Non, oh, t'inquiète, je tourne la tête. Comme ça. Oui <rire> voilà, je me suis dit bah... <rire> mais c'est vraiment super sympa. Bon là la voiture elle est morte là. Oh. <rire> bon on va rien dire mais... Mais moi je suis content parce que ça s'embellit vraiment de fou parce que c'est vrai que toi tu connais pas de base alors toi je sais pas ce que t'en penses finalement de ce que tu vois. C'est sympathique. Mais à la cascade, j'ai bien aimé. Là, ah ouais. c'est un peu une ville, quoi. Ouais, mais moi, justement. Suis... Moi, moi, la ville, je suis pas fan. Bah, je comprends. Et, et c'est ça, la cascade Regarde tous les détails qu'il y a, même mais ça on se, rendrait... on se croirait sur GTA. Et c'est ça ce qui est fou. Grand Utopia, avant, ça ressemblait pas non plus. C'était pas aussi complexe, ça, tu vois. Là, il y a, y, a... y a de la vie de partout. Des voitures partout, des constructions, des structures partout. Comme en vrai, donc, bien sûr, mais ça a beaucoup de vie, quoi. Avant, ça avait pas beaucoup de vie. Enfin ça avait moins de vie. il y a des gens ils se promènent en short ils ont cru que c'était euh... Oh là les voitures sont dansées. Ah oh merde j'ai pas vu <rire> Ah les bugs hein, comme dit, euh, ça peut arriver Ou alors il se passait quelque chose dans la voiture Ouais oh, il y en avait deux hein Ah <rire> bah ils se sont bien retrouvés Ah bah y a ton yacht Mais oui Ouais un sacré yacht quand même C'est plus un... Un un, un, un... un... paquebot Ouais mais non c'est un truc de croisière ouais, un paquebot Ouais <rire> Vous voyez tous ces, tous ces petits sapins Et eh ben ces sapins là, on les retrouvera Sur Sons of the Forest ah ouais, tu les coupes et après tu les emmènes Exactement. Comme ça, au moins. On bah, en au pas pire, on y ça. va directement sur l'île. Vas-y, bah, chaud. Il bah, y avait le bateau qui était prêt aussi là. C'est en bateau qu'on y va ou c'est en avion et ben, on sait pas encore. En hélicoptère, apparemment, Sons of the Forest. En hélicoptère Mais on n'a pas plus d'infos, tu vois. Bah, on va trouver un hélicoptère, alors <rire> Les gars, vraiment, Sons of the Forest, et un grand merci d'ailleurs à End Night Games, le studio de développement qui me font confiance, et vraiment, on va se régaler. Voilà, comptez sur moi le jour, le day one, comment on dit, c'est ça, le D-Day. Le jour de la sortie ça. Quoi Voilà Et eh ben épisode 1 euh, direct les gars Voilà vraiment euh, trop trop bien Et on est arrivé à Courpierre donc qui est également une nouvelle euh, ville avec des jolies demoiselles, des, des jolies grand-mères aussi C'est à droite là Oh non Oh putain bon, bon courage Non regarde y a... non oui mais regarde Là-bas le... oh, oui, ouais. il y a le Ah oui ouais Il est marqué parking Ouais pour euh, camion Ah tu t'as pas vu le camion ah, Tu ami. vois pas le camion Si <rire> j'avais pas fait gaffe moi j'ai le vulpé en dessous Ok, ok, alors prends bien large et regarde aussi à droite quand même pour être sûr. Je sais pas, je crois que c'est un cul-de-sac. Hein. Ça me paraît bizarre. Oh putain, ça me paraît bizarre, c'est pas ici qu'il faut aller. Hein. Vas-y quand même. Le point le point euh, sur le GPS il était plus à droite. C'est pas grave. Eh, hey, on dirait une séquence. Les euh, les, euh, les chauffeuses de l'extrême là où, où elles font des détours parce qu'elles paniquent pour prendre un virage. Ah non, ça fait niquer. Ça mais tu pas peux pas le faire plan. le tour. Ouais, <rire> j'avoue. Non, n'avait pas besoin. Fais le tour, mais regarde vraiment où tu vas. Hein. Ah, ouais, voilà. Excuse-moi, je te tourne. On a vu parce que ça me stresse, là. Oh merde. bon, Ah, là, il se laisse aller, Arthur. Hein. T'as touché la souris Je m'en bats les couilles. <rire> je le connais, hein. Ah, mais voilà, c'est vrai qu'il faut se garer. Regarde, il y a des camions. Là. Ouais, mais c'est pas là qu'on décharge. <rire> oh, le malheur. Oh, je suis pas droit du tout. Oh! Oh punaise Je me suis arrêté, <rire> sorti. Bon, je pense qu'on peut faire comme le premier épisode. Ouais, parce que là, je pense que on est vraiment mal parti. On a essayé au moins. Exactement. Bah franchement, bravo pour cette belle conduite, quand même, mine de rien, merci, comme, comme d'habitude. Bon, euh, il a fait un peu plus de folie que la dernière fois, ça, c'est sûr. Euh, N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le pouce bleu et si tu veux dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs j'ai bien aimé la cascade. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire une mission de courpierre à justement euh, Men euh, marang, ju euh, non justement Denver. De... Ça peut être bien sympa pour la deuxième vidéo. Donc voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, plein de bisous. Et à la prochaine Salut <rire>